Oh. C'est de l'art. Aïe, pas comme ça. Comme ça. Mmh. Non, mais ça, ça part pas. T'es nul à mort, oh my C'est quoi cette réaction mmh. Mmh. Bébé, c'est pas élégant de faire ça, bébé. C'est pas élégant. Alors, euh... Oui, c'est un peu mieux.